Le chef de l'église. Bon, t'es, ben, a les avertis. Il y a quatre droit émissions, droit polé, la lumière. Est Émission, il a chaque semaine, chaque week-end, samedi ou dimanche, deux fois, tu l'obacques, même deux fois, ceux so, qui nous ambassent, ils sont grâces, tout ça, on a deux numéros, tu veux que samedi aies rempli dimanche. Format, aux alliés, euh, le, le 3 avril euh, euh, 2021, moi, j'ai nous mission oyo et tout ça donc 20h juste heure, et heure donc on Berlin, à Bruxelles, à Paris. Donc 20h juste le temps tourné donc émission oyo le 3 avril 2000 21. nous venons avec le Nous venons avec le peuple. Nous venons avec la mission, Nous venons avec le Nous Nous venons avec le peu Nous Nous venons avec le Nous Nous biso et si et ce qui molit les alis faites toi ne vous allez y a bandoki c'est en fait normalité donc faites prenez à la bien il faut lumière les alis ndere moko peso qui mutu na katia ya vi na yo molit les alis c'est-à-dire ténèbres oh ténèbres il est qui représenter le donc le diable c'est-à-dire ce qui na katia ya vi na yo donc ténèbres les alis qui qui persister c'est que quelque part aux sananzambeté or yeshua solo ba que vous êtes la lumière du monde puisque yemoko alis lumière du monde ça qui c'est ce qu'on dit mi comme moi, tu reçois ces atouts, à partir à parents, très important. que Kola pambola, biso, n'yons esprit na ye biso, afin que n'yons so toko loupa, aweza la philosophite, mais reman malobeza ko ou ta e panayena, konboa ye to tou amen. Titre bon mou, déjà touzawa na titre na seto la discipline personnelle. La discipline personnelle. ça dit discipline, yamoutou, yomoko. Comment faire ponako se discipline? Exact. Et question ouio, ou bien thème autonome de traiter les lots. Tout le monde a quand la vie, nous devons atteindre l'objectif. moko assez atteindre l'objectif. Nous devons atteindre l'objectif. Exemple. atteindre l'objectif. atteindre l'objectif. Exemple. Voiture, e, e, ye, ba voiture, Exemple. mutalobi devons l'objectif. Exemple. Nous 5 000 euros. Alors, comme il y a Salaka, peut-être que nous avons 1 000 euros par mois, 2 000 euros, nous a ébité. Monde, combien pour attendre de façon que ça 5 000 euros dans la voiture. C'est-à-dire, nous calcul calculé à Salaka. Euh, euh, euh, avant qu'il abandonne, n'est-ce pas, que ça la même épargne. Wana. Donc à partir du moment où Muto a eu, n'est-ce pas, la décision, il y a eu, il a a sacrifier dans le sens que à avoir fois discipline pour donc atteindre euh, comment dire atteindre yemoko n'est-ce pas na eloko yemoko a décidé la décision na yemoko à tenir n'ango il n'y a pas de plus mauvais que de ne pas accomplir les choses que toi-même tu t'es promis c'est-à-dire ceux qui ont été promettre la vie par rapport il y marche par rapport il y et que chaque fois que chantier il a quaté or ndak aussi la quantité et ba ba, ba habita kuna et pourtant nous savons nous nous euh, euh, nous croyons que comme dans euh, le livre de Job balobi en réalité dans l'homme c'est l'esprit son na kat na yo vie ezali c'est-à-dire quand tu vis hein, quand tu vis na kat ya bomo ina yo bomo yo ne ko sala ke place nous autres on a voulu aller temple habitation Saint-Esprit et bongi est réellement achevé ce que vous inachevé et que vous que ça pas chantier ou que ça Moutou de la alors non mais alors non expliquer et est n'est-ce pas rapport tout comprend le lokomoko. Bato va enderbe mission à bisouba comprenant déjà, mais n'a pas de la moule sous. Bisouba n'a n'en zambé. Tosokomi benga, ming benga ba chrétiens. ezama zama minga Mais n'a n'a kweb sabinobé. Chrétien, et zali mo e na Christ, bien sûr. Chrétien, ezali mo oyoba ba, ba habitant n'est-ce pas, en church, ba pesaki, n'est-ce pas, donc na ba yekoli ou bien na. Paul et puis ba, ba, ba, Barnabas, par rapport à la marche, na Bango, n'est-ce pas? Il y a Antioche, il y a Christ, il y a Christ, cest chrétien. Alors c'est là que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit nous avions dit après, nous avons compris que nous que disciples de Yeshua. que nous avons dit que nous Exate. Nul part dans la Bible, donc Yeshua l'obanke, bozaba chrétien. Exate. C'est-à-dire, bisou tout ça que l'an Yeshua a maître na biso. Or, maître n'yons sa sa que l'an da moulakis na ye ba beng a disciple. Yann na suko te boe. Tolobi la, comment dirais-je, la discipline personnelle. Jamais koukouza na discipline personnelle soki osali na maître a ko conduire vie na Exemple, Yo kutam souza kwa landanga metre na yo na ye mbongo. Metre na na yavi kombo na mbongo. So mouni batu ba lingara mbongo, ba avare, batu ba za ba, kupidi, ba batu ba za li ba miyibi, batu ba za li krelman lo koso mbongo. So tali talibango biya, bazanga ka disipline na vi na ba, ba pwen mousousu il peut amasser de l'argent il peut gagner de l'argent mais comment que mbongo ne ko se se ko c'est volatiser pourquoi puisque makambo ko ça la mbongo ne ko ça ming ming po yibiki ko ko su mbongo su tikabe bi saango mais celui qui n'est -ce pas a comme maître yeshua muto ana atazu azim bongo a ko perdre mutute donc ça dit discipline ou bien disciple amalamou peut aux la disciple amalamou mbongo aux ala maître amalamou tu peux c'est exemple de la carte sport Oza sportif, maître na yo azali indiscipliné. Tant que yo lakso makambo kolakisa yo, tant que yo aza indiscipliné na na vi na ye, na marche na ye, abundar na ba na, na, na, balabala, soki yo osa discipline na ye, ke bakouto ko zakoutu makambe lekina oa yo komi kuluna. Pourquoi? Puisque makambo, e makambo oh, yazo sala, yo zo mona ça dit, azo le azo ko la kiso makambou sur ring ou biye sur terrain, o azo sala libanda, azo ko koutchou sa makambou, ez anga ko, mona a ke moutou ana, facile ke ba landel ou ko a model, pa bebi sa ba vi na bango. To ke na exemple mousousou, Tout moun an akati abè glize ou to ba batima, ba glize ali conduit par des youmen, ba glize ali conduit par des hommes. So ki mouko l'eglize wana, ali mou ibi an bongo, azo le kosou an bongo, a te yaka toujou pon akou sa la nespa, ba pel de fond, moutou ou akou n'est la nespa Uh, disciple a, y a, il y a à vous appeler la tendance wana, y'a quelque chose a été, a a été sur H de Noé, Na souk à force appelle de fonds. Pourquoi? Puisque vous le modèle n'est-ce pas, papa naie toi maître naé Donc on comprend ici que un disciple pose à la malamou et bongie aux à maître à la malamou. Oh, pour nous aux à la maître malamou, il faut faire la choix bien. Puisque tant que vous avez a disciples à moutouté, tout disciples à l'eau côté, nous nous sommes à l'eau qu'on a vous avez besoin, n'est-ce pas, que ça soit malamou. Or, pour que ça soit malamou, et bongi yomoko y a d'abord au milieu, bah, au lingi nini, ou veux-tu aller? Par exemple, le bala, exemple lui go bala moi dans mo balle au salaka tu t'es dit que oui comme donc d'abord là je dois d'abord m'arranger à ce que na me so soit na économiser après tant on que économiser na ko luka siko na luka moisi o vraiment a bongina so soit na zui ou wana après to sali mariage so to sali mariage to ça là c'est-à-dire aux yo projet o bien programme o établi n'est-ce pas na kacha mwina moina yo alors ce qui siko moutouana a bébé Parcours, par par exemple au lieu que à luka mbongo à bomba a bomba pas na mois si na na future mois si na abandon ko za mbongo ana comme ko bébé na masanga na babar na mbonganga tsina mutu ana risquer n'est-ce pas à perdre même n'est-ce pas ba objectif oyemo ko a se fixer par rapport à manque à discipline or discipline tout le monde a ouvert la cage la cage à sport par bengara bas sport discipline pourquoi puisque ceux qui osent sportifs et qui osent la discipline à dire déjà dans sport y a un gros mot discipline ceux qui osent la cage sport et bon ce que vous en donc comment dire je maille la nayo tout ma canis nayo est à la réellement comment dire discipliné pourtant macabu à ça colla kisayo oyéba comment est-ce que vous respectez les règles et les jeux par exemple le soir biki vous allez footballeur et bon pas ceux qui avant match 24 heures 48 heures il faut pas que ça la boiter que la langue ceux qui ont respecté ma cambouanate au puis la ming kouté ça tant tout le monde a rentré comment je footballeur avant la compétition à Bangou ça on va pour voir ceux qui c'est dopé ceux qui ils c'est dopé ça dire doping ceux qui bah money qui ont malaki bah qui s'est ma parce ça nini ba ko disqualifier ndeng mo pena boxer ndeng mo pena ba ba sport mususu pourquoi parce que la discipline tout disciple e bongi Hollanda Nzela ndeng za su ba bi ke Nzela nayo za li à la gauche Landa gauche so bi za na droite Landa droite ça dit disciple azagana Nzela tout objectif moko alors Apôtre Paul, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1 Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ Donc on comprend ici que Apôtre Paul, batu, ba imitateur na ye. pour se battre, il est imitateur Pour qu'il y imitateur, il y a Yeshua Mais il y a un imitateur de l'elo Que soit l'imitateur réellement de Yeshua Par les messages que nous sommes en train de vous donner Au comprendre, au soso, la ce qui, bah, question de à tout dans puisque, il n'y a pas de choses où, euh, a, que non, et ça, que l'écho, pareil, donc, pépé. Non, moi, je pense que, tout ce qu'ils sont en train de faire, but, n'a pas besoin que, bon, atteindre, n'est-ce pas, niveau, donc, spirituel élevé ce qui niveau spirituel est à élevé tout ce que nous sommes en train de faire et que ça bon moyen d'achat t'as noté pourquoi puisque beaucoup d'années que pour c'est comme si quelqu'un en train de regarder un film et puis après deux ans bosser le même film on a qui n'a titre ni alors moi quand je vous prêche comme ça par la grâce de Dieu je suis en train de voir des gens qui comprennent ce message et pour moi ce qui importe ce n'est pas seulement de comprendre mais c'est de mettre en pratique ça dit oyoso l'andangaï ce qui na vie na yop discipline zanga kayo et l'occasion na koseni bosani et bon gina nous au looka au coup d'un maître ou choix bien maître zali, puisque maître moko pas zali, à la hein, gauche ça dit ceux so qui ont boykou à maître à droite maître à gauche a couper ko, ko, ko pas euh, donc a proposé yo Or, tant il a proposé la bulle que oh et qu'au ruiner vie et pourtant maître yamala moute a mal amundi aubi il a na ko sauver berger plutôt a ko sauver n'est-ce pas babrébini puis y bon berger euh, Maître Mala m'kombou naye Yeshua, ce so qui yon sa li prière réellement, n'en nazak l'obabou, sa li prière réellement consciencieusement, ou l'obikè non, naza m'osou na ebikè n'azak tambo la bienti li boso na yo, m'kolo limbi sangana na bezo, ou tambo sa bo tiki inangaye. O na yo, oyo vannan na kou yabou konzi na yo, o, o, o, o, o pesti ango na Yeshua, ya tambo sa mo mou yo. C'est Se d'un sensi ke yo, komape n'espa, disciple na ye. Donc, ce qui yon tout dans 1 Pierre chapitre 2, verset 21, 1 Pierre et le biboué. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. » C'est-à-dire, un disciple, déjà dans le sport, tu ne peux jamais faire un sport sans pour autant « Oyo kapasinanzo tonayo ». C'est-à-dire Moult oyo a azako kosa la sport sans kaya capacite na ba miku anaieto na ba muscles naai sekali kosa la sport ngo mabé pourquoi puisque sport ni e sengaka, il faut ozoa capacite mo na nzoto ponzo na yo e mais sana capacite wana afin que koma formé puisque moudu azoaka muscle, e bimaka partir yani ni ya effort mou taza kosa la au delà n'est pas capacité humaine normale sauki ki taza sala la by by effort wana donc au-delà de la capacité, n'a été moyen n'est-ce pas à atteindre exemple, jours, une Ricardo, une Debatte, un niveau Exemple, au bétaka au balai, par exemple, que il y a 45 minutes, il la y a 30 minutes. Jamais tu sauras, n'est-ce pas, faire le 45 minutes dans le il y a balai, donc, battle, donc jeu, solo, Et pourtant, je dit, je il y a solo. Et pourtant, il y a un salaire minutes Il y a 45 minutes, il y a prolongation n'est-ce pas il a atteindre objectif c'est à dire il a match sans que il boxeur non rounds il y a tant il faudrait y plus de 12 rounds pourquoi puisque tant que beaucoup sur terrain il y a solo match donc bien la possibilité n'est-ce pas de a voulu quitter au c'est à dire que tant a au demi il y a des choses qui viendront dans ta vie. pour vous encourager yo? décourager yo? former yo? informer yo? déformer même ma que ceux qui vous ont comprendre les qu'on a n'a discernement, risque n'est-ce pas? De céder nos qui, sans pour autant former, tout ce que tu es en train de donc de voir, ils à former il n'y a pas de prix sans sacrifice. Yemoko Yeshua avant que Combondesa l'a élevé, il a fallu que Andy m'a bas souffrance soit nascu. Moutignon soit yemora lubi boe. Si tu veux me suivre, tu dois porter ta croix. Pour ceux qui m'ont eu, Andy qui a croix n'a été, il ne saura pas suivre Yeshua. Et l'inko banine, so ki le lo pa kangen ngaye pouce ke na teye par exemple, bah, gaye, que te -y, par, par exemple euh, donc, contre l'homosexualité, na katya, ya erropa bi ke non, loa e mokè bi misika, kom yo teakibon bah, il faut na supporter ango, pourquoi? Pouce ke je sais, que comme ye moko yeshua, ba kende gne me mti na kroa, ba crucifiye, pon na verite, Ngai peta on a coté à makambo, ils ont tabou pour la société. Je risque n'est-ce pas la prison, ils ont la kabongo. Parce que ceux qui osent moi dans Zambie, oh yo aucun n'a eu délaté. Diable kabergo, je risque, nan demi risque ouana. C'est quelque part tu n'es pas encore arrivé. Il y a un moment nous parlons de Pierre Nous sommes donc Yeshu Yeshua Benga Kibiso et aussi à Benga psoga pour la bisengote, pour la souffrance na épée, pour la ba souffrance na épée. C'est ça, très important, pour le problème, tout le problème, tout à problème, tout le problème, tout le problème, tout le si vous m'aimez, gardez mes commandements. Maître à lobby, ne tuez pas, ne volez pas, donc ne commettez pas l'adultère, la, euh, euh, ne mentez pas, euh, euh, ne, ne, ne, ne commettez pas, n'est-ce pas, -de, donc, donc des choses qui sont semblables, c'est-à-dire l'arrogance, c'est-à-dire la haine, c'est-à-dire l'animosité. Ce sont des commandements. Ce sont des commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ça à dire là deux choses. Tout, tout, tout disciple doit aimer son maître. Tu ne peux jamais être un disciple sans pour autant aimer ton maître. Si so, disciples, même la classe, même dans la classe, même, même, même, même dans la classe. Tout le monde maître, professeur, enseignant, cours. je dis pas suis votre maître, mais on Je vous parle des choses de Dieu. Ce qui est, que c'est que Pourquoi? Puisque tout ce que je vais te dire maintenant là, et quand peut-être peut même vous peut vidéo or avant on comprend de il faut provenance de source c'est que le si vous m'aimez faites quoi gardez mes commandements et exemple Moussous. on a dans Matthieu donc 10 38 Celui c'est lui qui ne prend pas sa croix « Et ne me suis pas, n'est pas digne de moi ». C'est à dire lui qui ne prend pas sa croix. « Et ne me suis pas, n'est pas digne de moi ». C'est-à-dire, « à il faut dire que responsable. Il n'y a il a Or, c'est en le faisant aux hommes que tu le fais pour Dieu. Puisque nous sommes dit Nzambé, ba de la gâte. Il y a une minute dans la gâte, il minute qui est de la gâte. Il y a une minute qui de Pourquoi? puisque tu ne prends pas ta croix, tu ne prends pas ta responsabilité. Et cette croix est chargée, c'est-à-dire avec des choses qui en suivent. Peut-être que quelqu'un a un heureux, il y samedi, na y a un peu de temps, il y a il y mais na y a un je dois faire un, un travail, une oeuvre. Pourquoi Puisque j'ai l'amour de Dieu en moi, je voulais partager avec toi ce message. Ce que je à ton tour, ce que je fais à ton tour, c'est un message que c'est un trésor. C'est-à-dire que bon, un message que mais fais à ton tour, c'est un c'est à dire Yeshua, à dire que c'est celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Tu prends la croix et tu continues de suivre Yeshua ata va pas si ata makambozako ya mais tant que tu as pris la croix et tu es en train de suivre c'est comme lui-même donc au lieu de crâne c'est dit na golgotha yandi mi comme ma croix ya kilo bongo je ne sais pas ce si avez combien de kilos mais asa ko ko ko banda depuis na, donc n'a donc n'a plateau ti na montagne ti ko ke li la croix et tu le sais même que na oké na montagne alors pour pas que ne bon bomangai quelle humilité quelle souffrance tu prends, tu portes la croix et tu pars là où tu ne tu pense pas ça bien sûr c'est la mission donc, à laquelle et donc c'est important pour comprendre que le Seigneur veut dire la responsabilité à évangile je ne dis pas que n'y a pas puisque même si tu n'es pas digne, il y a de porter, n'est-ce pas, euh, comment je euh, euh, bénédiction, ben, ben, ben, ben, ou bien ça, n'est-ce pas, pues, nest na pas, puisque c'est déjà fait par Yeshua. Il a même dit tout était accompli. Voilà. Maintenant, un, donc un bon disciple, qu'est-ce qu'il fait encore? Un bon disciple doit aimer le commandement de Yeshua, même si ses commandements sont durs. Par exemple. Matthieu 5, 44, ⁇ Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. C'est un commandement dur, trop dur même. Mais si tu es un disciple, tu dois aimer tes ennemis. Pourquoi Parce que c'est le commandement du maître. Au début, je vous ai dit que le message, le titre, s'intitule ⁇ Discipline personnelle ⁇ et puis, pour faut comprendre Pour ose dans la discipline personnelle de fois on peut faillir en tant que mutu. On a mis un objectif mais après, on a mis un objectif puisque tu ne peux pas te ressaisir en fait. Mais ce qui est en yeshua y a un bon Et ça là que non, yeshua est ce qu'on dit puisque au cours de la si je vis ce n'est plus moi qui vis mais c'est Christ qui vit qui vit à moi. Donc ce qui est ça c'est lui qui va commencer n'est-ce pas à te faire marcher. C'est à dire à côté mais Ce bon il y a que Malgré mais force au delà. Il y a donc il y a force donc, il y a croire puisque ce qu'il veut faire. il veut juste former un bon, un bon, disciple. Quelque part, la Bible nous dit, un bon disciple sera comme son maître. Or, oh, donc, donc, la parole nous, nous, nous dit que le maître a tout vaincu. Ce qui est sous à longa qui macambounionso, yo peut attendre que disciple nae, longa la parole du Seigneur. Alors, bien, okay, non? Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous, qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Tout le monde a pas prière mingue dans Internet, non? Les gens prient contre les gens. Les gens prient contre leurs ennemis. Les gens jettent le feu. Ça, c'est pas une prière des enfants de Dieu. Je vous dis de faire attention mes mais bien-aimés je pense même nakatiba mission toussalaque hebdomadaire tombé au émission par rapport à titre wana il y a une prière tout donc sur internet il a très important est pour comprendre que tout les monde a un fond de commerce. Pourquoi ils ont compris que Bino aimez des choses pareilles. Et bien, il besoin au besoin au besoin au besoin au besoin au besoin au besoin pas besoin de, de feu contre les ennemis. Il a au besoin Yeshua pas dit ça. Sous-titrage un concept il y a Matthieu 5 Il y a un concept de Moïse, qui, œil pour, œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis ces choses-là n'existent plus. ça, dit, ça dit le contraire de Moïse, c'est pourquoi Christ Moïse d'abord est venu avec la loi et Yeshua est venu avec la grâce. Or, oh, là où il y a la grâce, il n'y a, y a, y a plus de loi. Quand il y avait de loi, il n'y avait, avait pas de grâce. Donc, ça dit dire moi, je suis un disciple Yankolo et et je suis un disciple, et je suis un commandement. Il y a un commandement. Donc, je ne sais pas si message est un message. Un disciple doit demeurer, n'est-ce pas, dans la vérité. Doit demeurer, n'est-ce pas, dans la présence de Dieu. Doit demeurer, n'est-ce pas, dans la conduite, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. Tout ça, on a 4, il y a Jean, chapitre 15, verset 4, le Bible. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut ne de lui-même porter du fruit, s'il ne meurt attaché au cèpe. Ainsi... Vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Quand ça, on a ma casse, il y a eu un Au nom des aboyés, les cambos, on a eu 40 jours pour nous dire non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Ce pas ça. Ça dit ah, vous allez vraiment, réellement, attaché n'est-ce pas, dans les étés, vous allez y Et ce qui est un déco, tout ce que tu demanderas en son nom, il le fera, pourvu que vous allez avoir volonté de mais il faut pas qu'on pense que non c'est pas ta propre force de goûter la babylone qu'on non non ça dit il faut seulement que yo demeurer na katinaie deux fois même au but que non même si je rate tout mais je veux demeurer n'est-ce pas devant ta face mais dans donc en toi na nati ka na katina yo yo posa na katina ngai pour l'année puisque biso ni bibe balé tout tout tout la monko oh ceux qui tuent un avec le seigneur Yeshua, donc mona sa gloire alors, un disciple, c'est celui qui respecte le commandement, c'est celui qui, qui, qui observe le commandement, c'est celui qui, n'est-ce pas, fait au-delà, il y a beaucoup normal. Non. Si tu es un enfant de Dieu, attends le bon un le Seigneur lui-même sait quand est-ce qu'il va te bénir en tout ce que tu veux. Mais qu'est-ce qu'il te dit? À cherchez d'abord le royaume et la justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Nous mm avons -hmm. dit que nous avons une émission. La discipline personnelle. Nous avons conscience de ce que nous avons vivre. Si nous avons un problème, une question par rapport à un terme, nous avons ça question. Nous avons un question. Nous avons une question. Nous avons une question. Shalom. -hmm.